Bonsoir c'est Madi, alors une fois n'est pas coutume, je vous fais un petit tirage ce soir, voilà donc je suis au calme et donc eh bien euh, on va regarder un petit peu ce que les cartes nous disent. Alors j'ai fait le point sur la question sanitaire et euh, surtout au niveau de la fameuse pique obligatoire, alors j'en avais déjà parlé un petit peu, hein. bon pour moi ça va se faire. Mais on va aller revérifier quand même. Ça fait du bien de vérifier de toute façon, c'est toujours bien. Voilà. Donc on va regarder déjà, encore une fois, si la fameuse piqûre va être obligatoire. Et puis comment ça va se dérouler dans le temps, tout ça, un petit peu. Donc on va faire le point. Donc, première question, la piqûre va être obligatoire. Alors, en France, hein, sachant que de toute façon, euh, les, les pays de l'Europe suivent notamment l'Allemagne, hein. la, Su bon, la Suisse, euh, je sais bien qu'elle bon, n'est pas dans l'Union Européenne, mais enfin bon, ils sont aussi en train de, de durcir le ton en Suisse, en Belgique aussi. Bon, mais on va rester sur la France. Alors, piqûre obligatoire en France. Donc, je prends le jeu Habitat que j'aime bien aussi, on va voir ce qui sort. Alors, j'ai le désert et j'ai quelqu'un qui regarde un coquillage. Bon, on va avoir quand même des informations. Alors, le coquillage, c'est ce qui est ancien. Donc, à mon avis, euh, ancien, donc passé. Donc, on va avoir quand même des informations par rapport à des choses du passé. Hein. Bon. Je pense que euh, c'est ce qui va arriver. Alors, oui, il faut que je me reconcentre. Donc, Picture Obligator en France. Voilà, on va faire six cartes. Voilà. Alors, en France, on a le retour à la nature, on a euh, les histoires de sacrifice. ici. Alors ça, c'est pas une belle carte. On a la pollution, on a une chute d'eau, on a les victimes. Alors, ça va en plus l'une en-dessus de l'autre, hein. ça marche ensemble. Et on a le castor qui est en train de ronger un panneau. Alors ça, c'est du travail de sape. Donc là, il y a quelque chose qui est en train d'être rongé. Et notre petit castor, eh bien, on peut considérer qu'il va aller ronger de l'autre côté. À moins qu'il l'ait déjà fait, on ne voit pas. Et donc, il y a quelque chose qui va se casser la figure ici. Bon. Alors, on va aller mettre, euh, on va aller mettre les, les, les autres cartes. Alors, je ne sais pas si je peux me servir des autres cartes du jeu de haut. Normalement, c'est des jeux qui sont complémentaires. On va voir si ça peut marcher comme ça. Voilà. Alors, au niveau du texte, on va voir si on peut avoir aussi des choses intéressantes. Voilà, je prends mes cartes. Pardon, je vous demande un petit peu de patience pendant que je suis en train de les remélanger. Bon, les premières cartes, là, le retour à la nature avec la chute d'eau, à mon avis, ça, c'est les gens qui sont plutôt euh, dans les choses plus naturelles, on va dire. Bon, là, on a une situation qui est nettement polluée, hein et puis des gens qui sont adaptés. Euh, alors, on peut considérer également que l'eau dans laquelle euh, nagent les, les, les canards, c'est pas une eau qui est propre, bon. mais ils se sont adaptés. Alors on peut considérer que ça, c'est les gens qui sont adaptés au pass, par exemple, hein, qui continuent leur vie de tous les jours, qui ferment un peu les yeux, quoi, en fait. Hein. Et puis là, au milieu, on va évidemment aller euh, approfondir ça, parce que là, euh, on a des choses traumatiques, quand même. Hein. Là, pour moi, c'est les gens qui, sont, qui ont sacrifié leur... Euh, alors, défense d'éléphant, enfin, les défenses d'ivoire, donc une partie deux même si vous voulez. Hein. Il y en a un sacrifice qui a été fait, ici. Et donc, c'est des victimes. Bon, hein. pour moi, ça c'est les gens qui ont reçu l'injection, hein, certainement. Bon. On va mettre une carte sur chaque. Voilà. Ah, je vais faire dans l'ordre, tiens. Et là, de toute façon, c'est bien une situation qui, est, qui va être détruite, là. Un autre petit rongeur, son travail de sapin, il va arriver à ses fins, alors... On a pourrir ici. Alors, oui, on veut pourrir la, la, la, on veut pourrir la vie des gens qui sont euh, plutôt dans les choses naturelles ici. Hein. Les relations. Alors les relations, bon, les relations humaines, hein, pas les relations humaines puisque là vous avez un animal, mais les relations, on va dire, d'affection, hein, relations euh, sincères, on va dire, parce que les animaux, les animaux ne mentent pas. Hein, donc là, c'est les, les relations sincères d'affection. Stupide, voilà. On dit que la vérité c'est stupide. Hein, la vérité pour moi, c'est la chute d'eau là. C'est ce qui est clair. Bon, là, on est clairement euh, sur le premier cas de figure où on, est, où on fait la vie dure aux gens qui, justement, essaient de dire la vérité. On les fait passer pour des gens stupides. Hein. Ici, bah oui, on rend effectivement le sacrifice attirant. Oui, tout à fait. On vous attire dans le piège hein, pour vous enlever votre, votre défense, votre, votre défense d'ivoire. Donc c'est ce qu'il y a de plus précieux chez l'éléphant, enfin, bon, mercantilement parlant, évidemment. Alors, joie, ben bah oui, les victimes met en, mettent en joie. Bon, ça, c'est par rapport à l'état profond. Là, aversion. Donc, ça, c'est nos, nos petits canards qui sont en train de nager. Voilà, et donc, il euh, y a quand même une aversion par rapport à cette saleté, à cette pollution. Mais enfin, bon, ils sont adaptés. Et là, alors, étranger. Ah, là, c'est intéressant parce que ça veut dire qu'en fait, il y a des choses qui sont en relation avec l'étranger et qui vont permettre aussi... Le fait qu'il y ait quelque chose qui se casse la figure ici. Alors, on ne sait pas ce qu'il y a sur le panneau. Hein. Mais euh, ce n'est pas très important, en fait. Parce que ce qui est important sur cette carte, c'est le travail du castor. Enfin, je crois que c'est un castor. Hein, qui est en train de ronger quelque chose qui va ensuite casse, se casser la figure, qui va tomber. Donc, on peut le prendre symboliquement. Donc, ça, quelque chose qui se casse la figure va en fait, être en relation avec l'étranger. Bon. Donc, on va aller remettre une carte ici. Bon, en tout cas, euh, là, c'est clair qu'on a vraiment les, les gens ici qui sont dans les questions naturelles. Hein. C'est incroyable de voir comme, euh, comme les, les, les, comment dire, les mots sur les cartes changent. Hein. On les fait passer pour des, des gens stupides. Hein. On leur pourrit la vie. C'est vraiment ça. Hein. Et ici, eh bien, vous avez la joie et attirant, ici, euh, par rapport à des histoires de sacrifices. Alors, je fais une petite coupure parce que hein, pendant ce temps, j'ai été faire rentrer mon chat qui était dehors. Voilà, espérons que j'arrive à me reconcentrer après. Donc, on va mettre une carte euh, sur chaque pour avoir un peu plus d'infos. En tout cas, les cartes du milieu, euh, en plus, c'est vraiment le, le cœur de la situation. C'est vraiment l'histoire de sacrifice hein, qui met en joie. C'est vraiment terrible. Et voilà, on va remettre aussi une carte par là. Bon. Alors, pour des histoires de piqûres obligatoires, bah oui, euh, oui, c'est en train de sortir ici. Hein. On est en, en train de rendre les choses de plus en plus attirantes. Euh, bon, déjà, pour qu'il y ait de plus en plus de victimes, oui. Et moi, je, je, intuitivement, je dirais que oui, ça va se faire. Alors, ici, on a un arbre qui est en train de regarder un arbre qui n'existe plus. Hein. Il regarde vers le haut. Et l'arbre, là, il a été coupé. Bon, Ok. Et là, on a quelqu'un bien Quelqu'un voyez qui est en train de faire des plans pour détruire euh, la forêt. Et pour construire autre chose à la place. Ouais. Donc, il y a bien des histoires de destruction, là. Hein. De sacrifice, même. Ici. Ici. Ah, on, a va, on va avoir une chance, quand même. Hein, L'éléphant, là, qui... Euh qui, comment dire, qui est choisi enfin qui arrive à comment est-ce que je pourrais vous dire ça, enfin pour moi c'est la carte de la chance voilà, il arrive à atteindre ce qu'il veut, c'est ça en fait il atteint son but si vous voulez, qui sont les feuilles ici pour qu'il puisse se nourrir Bon, donc il y a quand même ici une chance et là euh, alors là cette carte là j'avais un souci quand même parce que on, il peut y avoir plusieurs interprétations possibles bon je me suis décidée pour une. Vous avez ici des gens, des chasseurs, hein, parce qu'il y en a d'un qui a un arc, qui sont en train de marcher dans l'eau. Mais alors on ne sait pas si l'eau elle est rouge à cause du coucher de soleil. Ça, c'est une interprétation. Ou alors si elle est rouge de sang. Et à mon sens, étant donné que j'ai quand même quelqu'un qui a un arc, eh bien, j'ai plutôt l'impression que c'est du sang. Donc, étant donné qu'on est sur les histoires de sacrifices là et là, c'est ma foi, ce sont les victimes ici. Il va y avoir beaucoup de victimes. Mais, quelque part, il y a une carte chance ici. Donc, c'est comme si, en fait, la situation allait, dans, allait vers un tour dramatique, mais que ça allait s'arrêter juste à temps, quelque part. Moi, je l'analyse comme ça. Alors, ici, on a les histoires de d'hiver, j'allais dire, en fait, hein. Donc, ça veut dire l'hiver, bah, c'est en décembre. Donc, ça veut dire qu'il euh, bah, faut s'attendre quand même que le, toute l'année le, 2021, enfin, la fin d'année plutôt, euh, soit toujours dans les histoires du sanitaire. Hein. On n'est pas encore sorti euh, d'affaires. Il va y avoir des changements sur octobre-novembre, à mon avis. Mais euh, ça va durer jusqu'en fin d'année, tout ça. Alors là, bah, moi, je dirais bien que c'est une tombe. Hein. J'avais déjà sorti cette carte-là dans à propos de Delphine Jubilard, tirage que j'avais fait. Et pour moi, c'est quand on a enterré quelqu'un, ça. Alors, enterrer quelqu'un, des choses qui viennent de l'étranger, on va regarder ce que c'est. Il euh, y a quelque chose qui s'arrête aux états unis Il hein. y a quelque chose qui, qui, qui se casse la figure aussi, là-bas. Bon. Alors, ça peut être la destitution de Joe. Hein. En tout cas, ça intervient dans, dans l'histoire... Euh, euh, de la politique française, ça va, il va y avoir une influence quand même. je hein. vais remettre une carte là, enfin sur sur toutes euh, toutes euh, toute celles que j'ai sorties en fait. Hein. Alors en tout cas, moi ce qui me vient ici en tête, c'est que les gens à qui on veut pourrir la vie hein, et euh, que l'on dit être stupide parce qu'ils disent la vérité, euh, vous avez quand même des gens à côté qui sont dans la destruction. Vous avez cet, cet homme-là, qui, qui est en train de faire des plans pour tout détruire, donc pour détruire la vie des personnes qui veulent rester justement dans le côté naturel et sain. Et vous avez ici l'ours, donc c'est la nature, qui assiste à la destruction. Donc il y a des choses vraiment qui vont être détruites et qui sont vraiment en train d'être planifiées pour être détruites. Bon, Alors, ennui, bah oui, ça, euh, effectivement, les ennuis. Et là, s'accrocher. Oui. Alors, ça, c'est intéressant comme carte. Parce que ça veut dire que les gens qui sont en train de faire leur plan, là, pour tout détruire, ils s'accrochent. Ils s'accrochent à une situation. Hein. ce que je vous dis. Ils veulent pourrir la vie des gens qui se battent pour préserver la vérité et euh, sauvegarder les relations amicales et affectueuses. Hein. La vie sociale, en fait, hein, si vous voulez. Bon. Alors, sur cet éléphant, on a « esclave ». Ouais. Donc, il y a quand même une chance pour les esclaves, on va dire. Hein. Ouais. D'accord. Et là, on a dépendre d'eux. Ouais. Donc, dépendre des sacrifices, quelque part. Hein. Voilà, ces cartes-là, elles sont vraiment sombres. Hein. J'en ai quand même une avec euh, les défenses d'ivoire, là. Donc, le massacre des éléphants. Hein, tout simplement. Ici, avec encore des victimes. Et là, avec le bain de sang. Donc... Euh mais vous voyez qu'il y a quand même une chance hein, par rapport à, aux gens qui sont dans, dans l'histoire d'esclaves, d'esclaves du système. Il y a quand même quelque chose qui va arriver ici. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on a ici On a affection. Et oui. Donc là, les choses qui s'améliorent quand même sur la fin d'année. Ça voudrait dire qu'on va retrouver quand même les relations sociales, une certaine semblance de vie sociale en fin d'année ici. Et là, partager. Ben voilà, c'est ça. Hein. Il y a des choses qui vont Moi, je, je vois quand même que c'est les. les... J'ai l'impression que c'est le, les États-Unis, moi. En tout cas, il y a des choses qui vont arriver de l'étranger et qui vont être partagées. Donc, on va vraiment avoir des informations ici. Il y a quelque chose d'important ici. Bon, Alors, euh, du coup, oui, je sais bien, on n'est pas vraiment dans l'histoire de piqûres obligatoire, je sais. Mais euh, je pense que oui, ça va se faire. Mais qu'il va y avoir quand même une chance. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont être arrêtées. Hein. Bon. On va essayer de regarder ici sur l'éléphant. Et puis, ici... Bon. en fait les cartes les plus importantes sont par là bon. ouais. donc on a une espèce de divinité ici donc il y a bien une protection quelque part hein. bon, allez. Euh, bon. même si c'est pas euh, comment dire une figure euh, spirituelle ou religieuse euh, connue on a quand même une espèce de dieu bien, bien pardon de dieu bienveillant je vais voilà de dieu bienveillant ici hein. je ne sais pas exactement ce que c'est mais bon ça fait penser que quelque part il y a une protection qui protège en fait les, les, les questions de nature, les questions naturelles ici. Donc il y a quelque chose qui va arriver. Et là, alors la fameuse voiture dans le désert. Alors qu'est-ce que ça m'inspire ça hmm, Pas grand chose pour l'instant. On a des gens qui sont sortis de la voiture pour aller chercher. En tout cas, est-ce que c'est une voiture qui est en panne ou est-ce que ce n'est pas une voiture en panne Ou est-ce que simplement les gens qui sont sortis de la voiture on va remettre une carte parce que là, j'ai un doute. Il y a des gens qui cherchent quelque chose. Ouais, on va voir. Bon, en tout cas, là, c'est quand même un peu mieux aspecté. Voilà, prendre. Bon. Bah, prendre, prendre, prendre le contrôle, par exemple. C'est ce qui m'est venu tout de suite en tête. Donc, il y a quelqu'un ici qui intervient. Enfin, on va dire une espèce de, de protection qui va reprendre le contrôle quelque part ici. Alors là, changement. Bah, bon, d'accord. Donc, on a bien un changement, effectivement, en relation avec l'étranger, qui va être partagé, donc qui va être communiqué, communiqué. Mais il y a quelque chose ici, quand même, qui s'arrête. Il y a quelque chose qui s'arrête. J'ai quand même l'impression que cette, cette voiture-là, elle est en panne. Alors, vous allez voir que, selon les tirages, la voiture, je la vois en panne ou je ne la vois pas en panne. Ça dépend. Mais là... J'ai quand même l'impression que c'est quelque chose qui s'arrête et qu'il y a des gens qui sont perdus dans le désert parce qu'on avait aussi la, la, la notion du castor qui rongeait quelque chose. Et là, on a une espèce de tombe et quelque chose qui s'arrête aussi, donc une fin de quelque chose et qui va être partagée. Bon. Alors, je pense que c'est les états unis moi. Mais bon, peut-être que c'est pas ça, mais j'ai l'impression que c'est les états unis où il va y avoir des changements là. Et ça va, à mon avis, aussi arrêter quelque chose. Alors, on va rester là sur les histoires de, de protection. On va voir ce qui peut arriver. Puisque là, on est plutôt sur les questions de piqûres. Hein. Vous avez bien vu, hein, avec le bain de sang, les victimes, etc. C'est là. Mais il y, y a quelque chose qui va changer, là. On a une espèce de, de, de, de, de, de Dieu bienveillant qui sourit. Et ici, alors là... je n'ai pas encore sorti cette carte-là. Ah Là, je suis un peu perplexe. Ce sont des, des espèces de... Ça me fait penser à la forêt de Stonehenge, moi. Ce n'est pas tout à fait ça. Vous savez, avec les histoires de menhirs, là. Ce n'est pas des menhirs, mais enfin, c'est des constructions un peu bizarres. On va remettre une carte, là. Parce que celle-là, sinon, toute seule, je ne vais pas pouvoir l'interpréter. Il y a des choses à déchiffrer, là. Où en tout cas, il y a un message. Alors, est-ce qu'on va avoir un cycle, là Oui, hein d'accord. Ouais, donc, il y a bien un changement. Il y a un changement de cycle ici. Et c'est encore assez euh, obscur, hein, quand même. Hein. C'est très mystérieux, tout ça. Ça me fait penser vraiment aux choses euh, cachées de la spiritualité, ici. Il y a des choses qui vont intervenir. C'est comme si, en fait, quelque part, il y avait une protection. Mais un petit peu euh, au-dessus de nous, si vous voulez. Ouais, d'ailleurs, voilà... <rire> <rire> L'étoile filante, hein, il sent bien ce jeu -tient. ouais Donc, il y a vraiment des choses dans le ciel. Hein, ça fait penser à des choses divinité. Voilà, j'ai parlé de divinité. J'ai parlé de la forêt de Stonehenge. c'est ce pas tout à fait ça, mais c'est la seule idée qui m'est venue en tête. Il y a des signes quelque part, des, mais des signes d'en haut qui fait que euh, on va rentrer dans un nouveau cycle. Et on va prendre, alors peut-être apprendre aussi un chemin plus naturel. Ou alors, c'est la divinité qui va reprendre le contrôle des choses, là. Et là, eh bien, on a l'étoile filante. Donc, il y a bien un espoir. Hein. Euh, je ne sais pas si vous voyez le cas, parce que du coup, j'ai le reflet de, de la lumière sur la carte. Voilà, c'est une étoile filante. Bon, bah, faites un vœu pendant que vous regardez cette vidéo. Hein, pourquoi pas. Faites un vœu. Voilà. Et faillir. Alors, espérons que ce n'est pas l'espoir qui, euh, qui faillit. Mais j'ai pas l'impression, quand même. J'espère que non. Mais je ne pense pas, je pense pas. Je pense que c'est en fait, puisque j'étais dans les histoires de sacrifice avant, c'est ça qui va faillir. Voilà, alors on a un appel à l'aide ici. Quelqu'un qui est isolé sur la falaise. Je pense que vous reconnaissez la carte, hein. je l'avais déjà sortie plusieurs fois. Et on a une apparence. Alors, en apparence, en apparence on est perdu. En apparence, on attend de l'aide. Mais c'est qu'une apparence. C'est comme si les choses étaient déjà jouées, en fait. Hein. Ouais, les loups qui hurlent. Mais mais finalement, eh bien, ça ne change rien. Autosaboteur, voilà, exactement. C'est ça que je pensais, en fait. Les loups qui hurlent, par contre, ces loups-là, ce ne sont pas du tout euh, sympas. Hein. Bon, ça va dépendre aussi des tirages. Mais là, c'est pour moi, les, les loups, ils sont, mauvais, ils sont méchants. Bon, ils hurlent. Mais ils vont s'auto-saboter. Et finalement, eh bien ça n'empêchera pas euh, l'harmonie, ici, de continuer, enfin de continuer, de, de s'imposer plutôt. Bon. Donc, en apparence, on est, on est perdu, en fait. C'est ça, en fait, que je me dis. En apparence, c'est comme si on était perdu, on réclamait de l'aide. Mais non, on est surveillé. Hein, vous voyez aussi que cette carte, je vais l'interpréter parfois comme ça, parfois d'une autre façon. Mais là, dans ce jeu-là... Pour moi, c'est quelqu'un qui croit qu'il est perdu, mais en fait, euh, il est sous observation. Donc, il y a des gens qui observent la situation. Et de toute façon, les gens qui nous observent savent que euh, les loups, donc euh, on va dire, euh, ça peut être l'état profond, eh bien, il est en train de s'auto-saboter. Et donc, l'espoir, ben là, le, le vœu, en fait, il était plutôt du côté de, de l'état profond, ne hein, euh, va pas être réalisé. Donc, le vœu, il est, il est plus pour nous, celui-là. Bon, les choses vont s'arrêter, je vous rassure, hein. Ça va s'arrêter. Alors, pourquoi ben, On va essayer de savoir pourquoi. Qu'est-ce qui va faire que les choses s'arrêtent Il y a une carte qui est sortie à part, je ne sais pas pourquoi. Je vais la remettre dans le paquet. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va faire que les choses vont, vont s'arrêter On va essayer de voir. Parce qu'il y a quelque chose qui s'arrête, hein, c'est net. Hein. Ah, ben, il y a quelqu'un qui se, qui se dresse face au danger, ici il y a quelqu'un qui se dresse face au danger. On va remettre encore une carte à côté. Bien. Donc, on a quelqu'un qui est en train de se dresser face à un danger qui va certainement intervenir. On va voir qui c'est. Désolée, j'ai des effets de lumière, mais je ne peux rien. Alors, quelqu'un qui va intervenir pour éviter la destruction. Donc, hein. okay. destruction qui est quand même bien en route. Mais il y a quand même quelqu'un qui va intervenir. Alors, rigide. Donc, quelqu'un d'assez droit et aidé. Ouais, donc, il y a bien quelqu'un qui arrive et qui va aider. Bon, Je vais prendre mon autre jeu pour voir qui ça peut être. Je vais prendre Mythos cette fois. Ah ouais, ça c'est drôle. C'est quelqu'un qui regarde et qui n'a qu'un œil. C'est curieux. Et il y a les histoires du sacrifice ici qui ressortent. Avec le Minotaur, décidément. On est vraiment dans le piège. Hein. D'accord. Bon. Alors, j'ai sorti plusieurs cartes parce que j'avais envie de, de suivre le fil. Qui est très intéressant parce que là, on est dans les mythes. Donc, j'ai changé de jeu. Là, on a le Cyclope. Alors il sourit, mais normalement, euh, normalement c'est euh, si je me souviens bien de l'histoire du lys, c'est pas quelqu'un qui est sympa, hein, le, le cyclope. Bon, euh, mais c'est quelqu'un qui observe. Alors vous pouvez, vous pouvez y voir l'état profond, en plus le symbole de l'œil qui regarde, c'est aussi un symbole de la franc-maçonnerie, hein. enfin bon, en tout cas c'est un symbole qui est dessus, hein, si je me souviens bien. Donc là il y a vraiment des gens qui observent Vous voyez ici on a la chèvre de monsieur Seguin Donc ce mythe là je le connais Donc la chèvre qui attend d'être dévorée Ici Ici on a le Minotaur c'est pareil C'est encore un monstre qui est dans le labyrinthe Décidément on a trois, on a trois finalement euh... Enfin ici on a un qui vient qui, qui vient qui va se faire dévorer Un qui veut dévorer Et un qui veut tendre un piège Puisque c'est un cyclope donc, on a trois cartes de danger ici. Et là, qu'est-ce qu'on a On a le soldat. Donc, on a l'armée. Ici. Alors, on voit quand même qu'il y a un fossé qui sépare le paysan du soldat. Il y a un fossé ici qui doit être comblé. Je ne vais pas mettre les cartes de, de, euh, avec des mots parce que je n'ai pas l'impression que j'en ai vraiment besoin. On va éventuellement mettre juste une carte sur la carte du soldat. Mais il y a ici le soldat qui va... Venir vers euh, le peuple, hein, parce qu'il le regarde. On voit qu'il le regarde sur la carte. Vous voyez bien la carte Bon, pour l'instant, ils vont pas dans la même direction. Hein. Il y a un fossé encore une fois. Donc, on peut imaginer qu'un petit peu plus loin, il y a un pont et que le soldat va aller rejoindre le, bah, le, je sais pas, le marchand pour lui prêter assistance, par exemple. Bon, moi, je le vois comme ça. Alors, cette fois, on va mettre une carte dessus. Ouais, donc, on retombe encore dans les histoires des soldats. Hein. Alors, il y a faux. Ah Alors, faux. Alors, pourquoi Est-ce que c'est moi qui faux ai faux Pourquoi j'ai faux J'ai homme. Ah, cette fois, j'ai sorti une carte avant. Homme, faux. Alors, on va regarder. Quelqu'un à qui on donne les clés. Ouais, on est dans le mythe de barbe bleue ici. Donc quelqu'un qui est très très négatif. On a les histoires de soldats là. On a quelque chose. Homme fou. qui on a donné. À qui, qui va donner les clés et intimider. Ouais. Ok. Et on va dans les nuages. Donc ça, c'est on cherche à s'échapper. Un peu bizarre ce que je suis en train de sortir la carte faux par contre je la comprends pas parce que pour moi le, le soldat devait venir aider l'espèce le, le, de marchand là et là il ya un homme qui euh, qui donne les clés à quelqu'un mais cet homme là pour moi c'est barbe bleue vous vous souvenez de du compte hein donner les clés à sa jeune épouse et il fallait pas qu'elle ouvre une certaine pièce donc et cet homme là en fait il avait tué toutes ses précédentes femmes bon donc c'est quelqu'un qui est très négatif ici bon donc je vois pas trop ce qu'il va faire là mais en tout cas ça peut simplement montrer qu'il y a un homme qui est dangereux on va dire un homme qui détient des clés et qui est dangereux et ici alors pourquoi est-ce que le soldat il y a faux et ici, bon, intimidé, ouais. Donc là, à mon avis, il y a, a quelqu'un qui va devoir s'échapper, je pense, à une situation. Mais alors, qu'est-ce que. Pourquoi j'ai faux et, et là, j'ai une très belle carte après. Dans l'autre sens. Hop. Ah, j'ai les caméléons. Ouais, donc ils vont changer. Il y a un changement de camp qui va se faire là. Parce qu'on a le caméléon aussi. Ouais. C'est comme si au bout comment dire. C'est comme si au début, ils étaient dans le mauvais camp et qu'ensuite ils vont changer. C'est curieux. Ça fait penser à ça, moi. Humilié. ouais. Je pense que c'est Manu là qui va être humilié, hein. c'est lui qui est là. À ah, moi, à mon avis, je le vois fuir. Euh, je pense que c'est Manu Caligula. Enfin bon, vous savez de, de qui je parle. Hein. Qui est un homme faux, qui est un homme dangereux, qui donne les clés à sa jeune épouse. Mais il a déjà tué d'autres personnes. Donc en fait, bon, c'est un homme qui est méchant. Ici. Et qui va être intimidé, qui va chercher à fuir. Et là, on a la carte de fausseté ou de faux. Ouais. Il ah, y, y a un changement de. Avec le camélon, il y a un changement de visage, là. C'est très bizarre. Ben, en tout cas, moi, je vois l'armée intervenir. Là, on a une espèce de d'animal dans, dans le désert qui s'approche d'un homme qui est en train de dormir. Oui, il y a un danger, là. Il y a un danger. Hein. Il y a un danger pour euh, Calgula. Hein. J'en suis sûre. Il s'en aperçoit pas. Bah, bah, regardez ce que je sors. Danger. C'est fou quand même. Hein. Voilà. Il y a bien un danger là. Là, le jeu me dit qu'il y a un danger pour euh, Manu. Hein. C'est sûr. Et que là, il y a un changement de, de veste par rapport au soldat. Bon. Je pense que c'est ça. Alors. Donc, du coup, j'étais un petit peu loin dans ce tirage. Parce que ouais, j'étais en train de suivre mon idée, en fait. Hein. Bon, la piqûre obligatoire, oui, certainement. Oui, ça va se faire, c'est sûr. Mais bon, d'un autre côté, ça, ça va s'arrêter aussi. Donc, euh, ça n'aura pas de sens. Euh, ça, ça sera de courte durée. Parce qu'il va y avoir tellement de contestations. De toute façon, ce ne sera pas possible. Et lui, il va avoir un problème. Il va avoir un tel problème qu'il va devoir fuir. pour ça vous avez l'échelle qui monte dans les nuages. Il va être intimidé. Donc, euh, bon... Euh, il va avoir peur, quoi. Et il y a bien le danger sur lui, là. Il, il s'en rend pas compte. Hein. Il dort dans le désert. Il y a des sorcières au-dessus qui est en train de voler. Donc là, attention, il est, il est en, en, environné de, de choses très négatives. Bon, pour moi, c'est le même. Hein. Et qu'ensuite, eh on va avoir effectivement les, les soldats qui, pour l'instant, sont de l'autre côté. Alors, ça pourrait être éventuellement la carte faux, fausseté, mensonge. Mais ensuite, qui vont changer, puisqu'il y a la carte du caméléon aussi. Hein. Et il va y avoir une humiliation pour cet homme là moi je pense que c'est ça et ce qui va faire que la situation va changer on va faire remettre une dernière carte donc est ce que tout ça va faire que les choses vont s'arrêter ah ben qu'est ce que j'ai oh là là ouf je n'ai pas encore sorti, celle là ben, c'est les incendies hein c'est la destruction là cette carte là elle est forte je sais pas si vous la voyez bien mais hein, tout brûle tout brûle donc oui, il va y avoir une catastrophe. Qui va changer certainement euh, la situation. Voilà, j'ai la carte de la haine. Que je n'avais pas du tout sortie encore. Alors la haine, euh, bah oui, euh, qu'est-ce que c'est De quel côté est-ce qu'elle va venir Ça par contre, euh, c'est difficile à dire. Hein. Est-ce que ça va être des attentats Est-ce que ça va être autre chose en tout cas, il y a des choses qui brûlent. Et en fait, ça va faire tout ça qui va faire que de toute façon, les choses ne pourront plus continuer. Mais ça, vous voyez, en fait, je l'avais déjà vu en astrologie, moi. Mais ça fait très longtemps. Hein. Donc, les euh, cartes me disent simplement qu'il faut s'attendre, dans les prochains mois, je suis désolée, mais à des événements dramatiques. Hein, vraiment dramatiques. Alors, j'ai parlé de Manu, parce que je pense que lui, il va être en première mire, en première ligne de tir, ou en première... Euh, je crois que c'est ça, comme on dit en, en français. Enfin, dans la ligne de Partons. pardon, pardon excusez-moi, parfois j'oublie un peu les mots. Euh, mais euh, peut-être pas seulement. Hein. J'ai l'impression que cette, euh, cette destruction-là va toucher tout le monde. Hein. Faites attention quand même, hein. surtout en région parisienne, parce que là, il y a des choses qui vont être dramatiques. Mais en fait, c'est ça qui va faire en même temps que les choses vont s'arrêter. Euh, voilà, c'est écrit. Hein. Moi, je, je dis c'est écrit. Bon, donc... Donc, en fait, les espèces de, de piqûres obligatoires, ce n'est même pas le problème. C'est qu'on va avoir autre chose qui va, qui va arriver. Alors, le conseil pour vous de l'ange gardien, espérons que ce conseil va essayer de vous remonter un peu le moral, parce que je vous, vous sors des trucs quand même qui sont assez hard. Hein. Là, on va rentrer dans les mois les plus difficiles. Ouais. Bon, alors, le... Le conseil de l'ange gardien pour vous. Je hein, c'est pas fait longtemps que je pas sorti le, le jeu. Voilà, alors. Guérison. Bon, ben voilà, on va vers la guérison. La guérison va commencer. Voilà. Bon. Donc ces histoires de, de politique sanitaire, de toute façon, euh, c'est fini. Puisqu'on va vers la guérison. Je vais vous en sortir quand même une autre. Je vais demander une autre carte par rapport aux événements que je vois en France. Savoir qu'est-ce que qu'on pourrait avoir comme conseil. Et le pardon. Abandonner vos ressentiments. Bon. Donc, euh, il va falloir essayer de rester euh, zen. Alors, je sais bien c'est difficile, hein, ce que je suis en train de vous dire. Mais en fait, si vous voulez... Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le sentent, hein, qui sont un peu dans les, dans les histoires de, de sensibilité, de médiumnité, euh, etc. Qui sentent qu'il y a une espèce de chape de plomb sur le monde, ce qu'on appelle les égrégores. Ça veut dire qu'en fait, toutes les angoisses, toutes les peurs, euh, tout, euh, toutes les craintes, toute, toute la colère, euh, tout ce qui, qui se passe et qui, et toute la solitude, etc., etc., tous les éléments négatifs, tous les, tous les sentiments négatifs que on nous fait vivre depuis un an et demi, eh bien, malheureusement, euh, ça fait comme une chope de plomb. C'est ce qu'on appelle un égrégore. Et c'est pour ça que cette carte-là est sortie le pardon. Il va falloir essayer de, de dépasser ça en fait. C'est pour ça que la carte dit abandonnez vos ressentiments. Il va falloir vraiment essayer de, de passer sur le cran du dessus et de voir les choses d'un peu plus haut. Parce que là, on demande vraiment à pardonner. Hein. Alors pardonner à qui Ben pardonner au ma foi. À ceux qui font du mal, quoi. à ceux qui euh, imposent la piqûre, à ceux qui euh, enlèvent le travail. Il y, a, il y a trop de colère. Bon, la colère, évidemment, ça permet aussi de faire bouger les choses, puisqu'il va y avoir les manifestations, c'est vrai. Le problème, c'est que à mon avis, ça va aussi entraîner la carte du dessous, la haine. C'est ça qui m'embête, moi. Hein Et donc, bon, en tout cas, essayez de rester positif puisque le jeu nous dit que la guérison va commencer et qu'il faut absolument être dans une autre énergie, l'énergie du pardon. abandonner vos ressentiments. Parce que sinon, on va avoir du mal à s'en sortir. Hein. Alors, la troisième carte, allez, encore une fois, on va redemander encore un petit peu. Compréhension. Alors, par contre, ça s'est marqué en, en italien. Alors, si quelqu'un parle italien, on pourra traduire. Je crois que ça veut dire vivre en harmonie... Euh et après, je ne sais pas. <rire> Comme je ne connais pas l'italien. « Contestesso e congli altri ». Je ne sais pas pourquoi c'est marqué en italien. Franchement, j'en sais rien. Il doit y avoir une question d'altruisme dans, dans, dans, dans cette... Si quelqu'un parle italien, je veux bien la traduction. Mais sinon, c'est en fait est la compréhension pour vivre en harmonie. Quoi. En fait, c'est ça. Donc, ça veut dire aussi que de toute façon, on va se retrouver les uns avec les autres. Hein, ce sera la fin de la séparation. Bon, voilà. Donc, il faut garder espoir. Désolée pour la vidéo la vidéo qui est un petit peu longue. Il y a des choses qui sont extrêmement fortes dans ce jeu. J'ai un peu mélangé les jeux. Mais je trouve que c'est intéressant, personnellement. Euh, bon, Attendons-nous quand même à des événements très, très, très importants dans les prochains mois. Et assez dramatiques. Donc, s'il vous plaît, faites attention à vous. Hein, vraiment. Parce que euh, il va y avoir des histoires de feu ou d'incendie ou de violence. Là, très nettement. Hein. Avec la haine, ces deux-là, elles sont quand même parlantes. Hein. Voilà. Bon, sur ce, euh, plein de bonnes choses, hein. je pense à vous, moi je suis en Allemagne, euh, voilà, pour l'instant ils sont encore en train de mettre la pression, ça commence, ça commence, mais bon, c'est surtout en France euh, pour l'instant que ça bouge le plus, donc euh, toutes mes pensées vraiment sont vers mes compatriotes français, et je pense vraiment beaucoup à vous. Ok, bah écoutez, euh, à bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.